Aujourd'hui, on est dans un culte de la performance et de l'efficacité. On est dans une course à l'efficacité, que ce soit individuelle ou au niveau des entreprises individuellement. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'est pas efficace, elle meurt, c'est darwinien. Pour survivre, il faut euh, être efficace et survivre sur le marché. Et pour ça, elle doit innover euh, une entreprise qui n'innove pas, euh, disparaît très vite. Donc, efficacité et innovation sont les deux conditions, me semble-t-il, de survie d'une entreprise et, euh, et même, finalement, d'un pays, hein, et, et de l'économie d'un pays. Donc, c'est plus que, que lié, j'ai l'impression qu'elles sont presque synonymes aujourd'hui ce sont exactement deux mêmes logiques. Une course effrénée Et ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est là qu'il y a des points communs, il n'y a pas nécessairement un sens, une finalité à ça. L'efficacité, on peut être efficace pour être efficace, on innove pour innover, mais les entreprises n'ont pas nécessairement une finalité extérieure qui justifie leurs actions. Et ce processus définalisé, aboutit à une course pour une course, à quelque chose d'insensé. Et c'est là que je trouve que les institutions de prévoyance ont un rôle fondamental, puisque le but, c'est quand même de, euh, un but collectif, de solidarité collective. Et ça peut être un sens à l'innovation et à l'efficacité. Si on a le souci de ce collectif-là, le collectif, ce n'est pas seulement un groupe d'individus, ce sont des, in, des, des intérêts, mais le mot intérêt aujourd'hui est très galvaudé, on a l'impression que c'est intérêt être intéressé, mais et étymologiquement, le mot intérêt, c'est ce qui relie les hommes entre eux, inter c'est être-entre. Et l'intérêt de toutes les institutions de prévoyance, c'est justement de poser une finalité dans l'efficacité et l'innovation, c'est-à-dire le collectif. Il n'y a pas de plus belle finalité que le collectif et que le groupe social. Donc c'est d'autant plus courageux, je trouve, et exemplaire de se soucier du collectif dans un univers si individualiste que notre univers actuel.